ça. Alors ça, je sais que c'est un La mineur 7 Parce que c'est juste les cordes à vide du ukulélé Et les cordes à vide C'est-à-dire sans en pincer aucune au ukulélé C'est La mineur 7 Et je fais ça Et alors ça, je sais pas quel accord c'est Parce que j'avais juste J'avais juste trouvé ça comme ça donc, on va retrouver l'accord. Pour retrouver l'accord, je vais jouer note par note ce que je joue au ukulélé. Et ça va me donner l'accord au piano et je saurai le reconnaître parce qu'au piano, je connais les accords. un Si bémol majeur 7. Et alors c'est pas exactement ça, parce que comme basse, je joue la note ici. Donc déjà pour le La, je joue Do comme basse. Donc ça fait La mineur, La mineur 7 basse Do et Si bémol majeur 7 basse Ré. Voilà. Levez les yeux vers le ciel. qu'il Et là ça pourrait changer. Les yeux vers le ciel dire qu'il suffisait dire dire qu'il suffisait donc la basse elle pourrait passer comme ça ouais sur le si bémol Suffisait d'un nuage. Ok, ça c'est bien, j'aime bien. Respiration La Do, pourquoi pas Do Do simple, Do majeur Respiration D'un mot, d'une respiration pourquoi pas, de réel, d'une respiration, d'un moment de réel, non là il faut que je revienne sur le si bémol, de réel, réel, avec la basse en si bémol, donc, d'une respiration, d'un moment de réel, la basse que ça dit, je dis un moment de réel, donc, je me vois bien retomber sur la basse, sur la fondamentale, parce qu'en en fait faire Si bémol maje, majeur 7 basse Ré comme ça ça donne un côté pas résolu, ça donne un côté un peu qui flotte comme ça. Tandis que là, il y a plus une assise, donc du coup d'une respiration c'est un moment qui change dans la chanson, donc là je change, je passe en majeur au lieu du La mineur 7, ma fille me réclame à la fin. Euh, je fais plutôt le dos D'un moment Ok, à toutes. Ok, alors euh, j'ai... Euh, je me suis remise là, j'ai encore travaillé sur la chanson mais j'ai pas à filmer et alors je pense que j'ai terminé pour ce soir peut-être que je ferai des modifications plus tard mais... Euh, euh, je vais vous le jouer en vous disant ce que j'ai modifié au fur et à mesure et pourquoi je l'ai modifié. Check, check. Arrêt sur image Levez les cieux vers le ciel Bon, je la chante pas bien, là, il faut que je me mette dans l'ambiance et tout. Dire qu'il suffisait là Je descends la basse d'un nuage, et alors là j'ai changé l'accord. Au lieu de faire la mineur 7 basse do, je fais fa majeur 7 basse la. Donc au lieu de faire ça, nuage. je fais. Pourquoi j'ai changé Parce qu'en fait la à la mélodie, à la voix, je fais... Dire qu'il suffisait... Donc dire qu'il suffisait... Su je vais y arriver. Dire qu'il suffisait... D'un nuage... D'un nuage... D'un nuage... En fait, je fais... Mi, mi, fa... Et dans cet accord-là qui était à la base, il n'y a pas Fa. Donc ça fait d'un nuage. Ça clash un peu. Tandis que du coup, si je fais Fa majeur cette basse-là, d'un nuage, elle y est la note. Et ensuite, à ce moment-là, je laisse un temps avant de reprendre sur d'une respiration. Donc, ça ferait comme ça. Hum. Attends. Dire qu'il suffisait Qu'il y ait un nouvel instrument qui se rajoute. Donc peut-être que ce sera le piano, vu que je jouerai l'accompagnement au ukulele, peut-être que ce sera du piano qui rentrera tout doucement. Et en fait, je voudrais qu'il y ait un gros enrichissement au niveau de l'arrangement, donc de l'instrumentation, à partir de là, qui monte jusqu'à, je vais vous dire quand, donc une respiration. Chemin dans la brume. Donc là, il y a toujours la montée, montée, montée. Puis soudain, là, on est à l'apogée. Puis soudain, lever les yeux vers le ciel. Et là, on redescend sur cette phrase-là, « lever les cieux vers le ciel », peut-être juste sur « ciel ». Dire, dire, dire qu'il suffisait d'un nuage. Et là, c'est la fin. Avec peut-être un bruit ambiant qui continue, ou un écho ou un truc qui continue pendant un petit moment. Euh, voilà.